Bonjour et bienvenue sur la vidéo capture portant sur la configuration des paramètres de confidentialité d'un compte dans Twitter. D'abord, vous devez vous connecter sur le site twitter.com. Vous allez être dirigé vers votre page d'accueil. Pour modifier les paramètres de confidentialité de votre compte, vous cliquez sur la petite flèche, sélectionnez Paramètres. Donc, vous avez une nouvelle fenêtre. Vous avez la possibilité de changer les paramètres de base de votre compte. Donc, vous cliquez sur « Compte ». Alors, vous avez la possibilité de changer votre nom d'utilisateur dans la première case. Vous avez aussi la possibilité de changer votre adresse courriel. Vous pouvez changer la langue. Vous sélectionnez votre fuseau horaire. Par exemple, au Québec, vous sélectionnez gmt 5 heures. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une localisation à vos tweets. Donc, si ça vous intéresse, vous cochez la case ici. Ensuite, en ce qui concerne vos médias, vous pouvez afficher le contenu qui pourrait être sensible en cliquant la case juste ici et si vous voulez marquer vos propres médias comme étant sensibles, vous cochez la deuxième case. En ce qui concerne la confidentialité, si vous désirez protéger vos tweets, vous cochez la case juste ici. Donc à ce moment-là, c'est seulement ceux que vous approuvez qui pourront recevoir vos tweets. Ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser Twitter Basé sur vos visites web. À ce moment-là, vous pouvez cocher la case « si Ça vous intéresse ». Pour réinitialiser votre mot de passe, vous pouvez exiger des informations personnelles. Donc, à ce moment-là, vous cochez cette case. On vous suggère aussi de sélectionner votre pays. Donc, « Canada ». lorsque vous avez fait des modifications on vous demande de sauvegarder les modifications de votre compte donc en cliquant vous entrez votre mot de passe s'assurer que c'est bien vous qui avez changé les paramètres de votre compte donc voilà vous pouvez ensuite vous rendre sur notification par email donc, cette option vous permet de contrôler le moment et la fréquence des emails envoyés par Twitter. Par exemple, vous pouvez choisir quand Twitter pourra vous acheminer des courriels en lien avec votre compte. Donc, par exemple, vous cochez cette case si vous voulez que Twitter vous avertisse lorsque vous avez reçu un message privé. Ensuite, les activités de votre réseau, c'est plutôt facultatif, mais il est important de ne pas sélectionner les cases si vous ne désirez pas être avisé des mises à jour de Twitter par courriel. Donc voilà, nous avons survolé les différentes options qui permettent de configurer les paramètres de confidentialité d'un compte dans Twitter. Vous avez donc la possibilité de mieux sécuriser votre compte Twitter.